Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3 de ce défi du mois de décembre. Alors, jour 3, mes deuxième vidéo, c'est assez compliqué, je sais. Et c'est sans doute un peu bizarre, mais dans cette série, je voulais réellement mettre une passion qui m'est chère. C'est-à-dire les réseaux, le montage de réseaux euh, dans des entreprises, etc. Donc peut-être que ça ne va pas en intéresser certains, ça va peut-être en intéresser d'autres. Mais voilà, je voulais le faire. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un Active Directory sur un serveur NAS de chez Synology. Du coup, on se retrouve sur l'interface Synology, donc via l'IP privé. Donc je me suis connecté avec mon compte administrateur et on va tout de suite aller télécharger Active Directory en allant dans le centre de paquet. On va faire une recherche en tapant Active Directory. Si je le tape en entier, c'est mieux. Vous voyez, c'est le premier Active Directory. On va l'installer immédiatement. Et en même temps que Active Directory s'installe, il va installer DNS Server. C'est tout à fait normal. Vous dites oui, et du coup, ça y est, il a été installé. On va aller le récupérer ici. Voilà, je vais l'ajouter sur le bureau, si on peut placer un bureau. Ok, on va le lancer, et on se retrouve sur l'assistant. Donc, hop, on va passer. On va créer un nom de domaine. Donc, ce nom de domaine, ça sera pour notre base, en fait. Moi, je vais l'appeler genesis.local. Le groupe de travail, il le prend directement, donc genesis. Le nom, ce sera administrateur. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe dont je pourrais me souvenir. On fait suivant. Donc, il nous rappelle les paramètres. Et on fait appliquer. Et on vient de créer euh, le domaine et également notre Active Directory. Donc, c'est tout simple. Pour l'instant, on vient juste de le mettre en place. Il n'y a pas eu de difficulté. Ce n'est que les du coup, ça y est, notre Active Directory Server est créé. On a ici toutes les informations utiles pour plus tard. Donc on a le nom de domaine, le nom de NetBIOS du domaine. On a également les onglets sur le côté, donc statut, c'est là où nous sommes. Utilisateur et ordinateur, c'est ce qu'on va voir pour une prochaine vidéo. Et également les stratégies de groupe, donc qui sont pas nombreuses, mais qu'on pourra modifier par la suite. Et eh bien voilà, on a mis en place notre serveur NAS, dans une prochaine vidéo, on verra comment ajouter des utilisateurs et des groupes. Mais en tout cas, si ce défi du mois de décembre et cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est que le début et je tiens bon. Allez, salut